Amen. Amen. Et les noms du Seigneur soient bénis. Nous sommes heureux de pouvoir vous déposer des Nous sommes heureux de pouvoir encore nous retrouver dans sa maison. Et aussi de pouvoir aussi être rejouis de ce que Dieu nous parle et nous montre aussi là ce qu'il a aussi en notre endroit comme désir et aussi détermination. Et c'est merveilleux de pouvoir entendre cela où le Seigneur, notre Dieu, s'adresse à Jésus, et cela aussi est notre passion, et dit je serai avec toi. Amen. Et c'est ce qui a fortifié aussi l'homme de Dieu, qui pourrait entendre aussi la parole de Dieu, qui dit, je serai avec toi, et comme j'ai été aussi avec Moïse. Nous voulons vraiment que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce de pouvoir vraiment être. Un et conduit, éclairé et, et instruit davantage par lui. Nous voulons vraiment qu'il soit avec nous comme nous l'avons entendu, comme il a été aussi avec Moïse, comme la Bible dit, Moïse a été fidèle dans les choses de Dieu. Et nous voulons vraiment que le Seigneur nous accorde aussi cette nature aussi qui est d'être fidèle à Dieu. en toutes choses effectivement, comme les Saintes Écritures le disent aussi, que lui, il reste fidèle malgré notre fidélité, parce que son nom est fidèle. Amen. Amen. Nous le remercions vraiment, parce que nous voulons que cela soit aussi à nous, afin que nous puissions lui être agréables à 100%. C'est ce que le Seigneur, notre Dieu, attend de, de tout un chacun de nous, c'est-à-dire de ce que nous disons nous, et ce sont de cela que... Le Seigneur lui-même s'était réservé, cela que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir connaître. Comme vous pouvez le voir, effectivement, oh, lorsque eh, cet homme de Dieu, eh, le, le, le prophète Élie, a, a eu à pouvoir prier et aussi eh, se tenir devant la présence du Seigneur avec le cœur aussi déchiré en disant, mais ils ont tué tous les prophètes. C'est une chose inconcevable quand même, que le peuple qui soit appelé le peuple de Dieu puisse arriver à pouvoir apporter la main sur les prophètes, sur les serviteurs de Dieu, et les lapider. effectivement. Et, il dit, ils nous ont tous tués, et il dit encore, il, dit, mais il cherche aussi à monter la vie, parce que c'était euh, là l'impression qu'ils avaient le pouvoir, et ils m'ont tout détruit. C'est vrai, c'est un esprit qui, qui, qui est dans les hommes et donc, comme c'est un esprit qui est contraire à Dieu et tout ce qui est de Dieu est quelque chose qu'il faut complètement détruire on le voit hein, depuis, depuis la Genèse depuis la Genèse c'est vraiment impressionnant depuis la Genèse, nous pouvons le voir parce que c'est dans la Genèse qu'on voit l'origine de tout et comment les choses sont si on regarde effectivement avec Caïen et Abel oh Caïen et par rapport à Abel Abel n'avait pas de problème Abel n'avait pas de mauvaise pensée. L'homme a eu à pouvoir nous servir Dieu et offrir l'offrande selon la révélation qu'il avait reçue du Seigneur. Il est donc agréable à Dieu. Il n'a pas provoqué Caïens, mais c'est rien dans son cœur, effectivement, la colère a commencé à pouvoir monter, monter, monter. Mais, mais qu'est-ce que même ton frère t'a fait Ce qui est aussi extraordinaire, c'est de pouvoir voir que quand nous avons dans cette nature, effectivement, et dans un homme, et se manifeste, mais il est en sourd. Oui, il est en sourd et endurcit aussi son cœur. Parce que le Dieu du ciel, qui vient vers toi et qui te parle, effectivement. Mais c'est certainement que ton cœur doit être touché. Et tu réponds Amen. Là Amen. Où Amen. Seigneur, je me garai. Mais tu m'as ramené à toi. Amen. Vous voyez, frère, depuis la Genèse, on nous montre toujours la sémence. Et il y en a deux. Et il y en a toujours deux. Celle qui est de Dieu et celle de la sémence qui est réellement du serpent. Et elle est toujours bornée, en fait. On a beau... Donner effectivement ce qui est de Dieu, à lui montrer effectivement ce qui est de Dieu. Alors les choses sont différentes. Vous vous souvenez Je crois que nous l'avons euh, lu ici dans les scènes d'écriture. Ah, C'était quand même très étonnant, hein, très touchant de pouvoir voir. C'est pas possible. Et, regardez, je pense que c'est dans le livre de, de, de Genèse, je suppose, au chapitre, chapitre 3 ou 4, je pense. On va le voir ici dans les Genèse, chapitre 4. Hein? Voilà que et, et, et je pense que c'est un verset. pour en dire verset 2. Il affronta encore son frère Abel. Et, Abel fut berger et Caïn fut donc à vous. Au bout de quelques temps, Caïn fit donc à l'éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté, en fit une de premiers nés de son goût et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel vint et dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité Et pourquoi ton visage est-il abattu Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Vous suivez Et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vraiment vers toi, mais toi domine sous lui. Amen. Amen. Amen. Cependant, Caïen adressa la parole à son frère Abel. Voyez-vous, donc Dieu est venu donc parler à Caïn parce qu'elle voyait le dessein qui était dans son cœur. Abel était tout à fait innocent. Mais, et là, France, il a l'offrance qu'il devait arriver à pouvoir offrir. Dans son cœur et dans sa pensée, il n'avait rien conçu de mal. Amen. Comme une brebis qu'on amène à la boucherie. C'est ça, en fait, comment est la nature d'un véritable fils de Dieu. Vous dans le Saint-Écriture, pour que nous puissions vraiment bien comprendre ces choses alors vous remarquez dans les scènes des lorsque cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, parle après avoir montré les dons d'Esprit-Dieu. Je vais vous montrer une voie par excellence. Vous vous souvenez et, et ça, oui, mon frère. Et ça, c'est la livre de Corinthiens. Vous connaissez donc En Corinthiens, chapitre 12. Alors, en ayant montré effectivement les dons, les miracles, effectivement, il dit, mais je vais vous montrer une voie par excellence. Amen. Amen. Ah, il nous amène, Amen. effectivement, dans un Corinthien 13. Et là, il nous dit quelque chose d'assez surprenant pour beaucoup. Il dit, quand je toute la foi, je vais transporter des montagnes. Amen. Si je n'ai pas cela, Amen. je ne suis rien. Amen. Un fils de Dieu est tout à fait différent. Amen. Il y a quelque chose, ça n'a pas commencé maintenant, Amen. non, frère, Parce que, Amen. avant même qu'il soit sur la terre, il était ce qu'il devait être. Est-ce que vous avez compris ça Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris Amen. En fait, regardez, là, maintenant, l'Écriture me dit une chose hein, dans, dans ce chapitre verset. Il dit, la charité d'eau, l'amour. Quand on parle de cela, vous connaissez le mot, Quand on parle de cet amour, vous connaissez. puisque si nous prenons un Pierre au chapitre 1, vous voyez comment les choses sont passées. Je vais vous montrer un pierre chapitre 1. Et nous voyons cela quand il parle de, de cette charité, de cet amour dans les scènes. Il est tout à fait, il est tout à fait, il tout Regardez. Un coréthien, pardon. Un pierre chapitre 1. Je pense que c'est ça. C'est deux pierres, pardon. Deux pierres, 1. Deux pierres, chapitre 1. Et alors, ici. Verset 5 dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise. Vous avez, vous allez, n'allez pas étonner parce que j'ai une Bible un peu qui est... Je vous l'avais dit déjà ici. Hein. L'ancienne, la, je suis les chercher, je n'ai pas trouvé. Alors je me suis retrouvé avec celle-ci. Et alors quand il y a des paroles qui sont un peu différentes, mais... Ce que vous lisez, c'est ce que je dis. Évidemment, les... ici c'est changé euh, à tout. Dis donc à la maîtrise de soi, la patience. Là je pense à la tempérance, je pense à la... Pas donc à, à la patience, la pitié. Donc à la piété, eh, voyez-vous, c'est cela que... Voyez, ils ont dit quelque chose de bon. À la piété, l'amitié fraternelle. Vous voyez À l'amitié fraternelle. Vous comprenez pourquoi ils ont dit cela. Mais en fait, il est parlé de l'amour, vous comprenez c'est ça que je voulais que vous puissiez comprendre. Parce que quand un Corinthien 13 parle, il faut que nous sachions de quel amour il parle. Ça, Parce que, ici on nous parle effectivement que nous devons ajouter à la piété, effectivement, l'amour fraternel. Est-ce que vous saisissez Amen. Vous comprenez ça Frères et sœurs, vous savez, quand on parle de la piété, c'est être comme Dieu. Ça. Vous savez cela, non Amen. C'est ça, c'est le nom. En fait, si vous n'avez pas aimé Dieu, si vous n'aimez pas Dieu, Amen. vous ne pouvez pas avoir l'amour de votre prochain. Tout ça, c'est simplement des aventures d'association des parce que et je veux le mettre. Donc, quand on a Dieu en soi, Amen. alors à ce moment-là, on peut vraiment Amen. aimer son frère, et aimer Amen. sa soeur. C'est pourquoi vous vous rendez compte que la Bible dit, mais, mais supportez-vous les uns les autres. Amen. Pourquoi Il dit, mais quand des donc élus un élu il est même si on ne l'aime pas Amen. Ah, Amen. Si vous comprenez ça? Amen. donc il ne peut en fait il, il n'y a plus de la, la racine de la haine dans la personne Amen. pourquoi effectivement vous voulez vous venger parce que quelqu'un vous a fait du mal je te pardonne il n'y a pas de problème je t'attends au tournoi vous comprenez ça donc vous dites ça, mais en fait vous voulez attendre autour, de vous. ça veut dire que c'est ce poison de la, de la vengeance effectivement qui est au dedans de vous, c'est cela qui commence à rougir. vous n'aimez pas, quand vous aimez quelqu'un, même s'il vous déteste, et quand Dieu a enlevé la racine là, aussi mauvaise de la haine au dedans, vous ne pouvez pas détester quelqu'un, c'est pas possible, parce que vous connaissez l'écriture qui dit vous, vous connaissez non tout ce qui est né de Dieu. Et celui qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. C'est vrai, non Parce que pourquoi La semence de Dieu est en lui. Donc Dieu a placé quelque chose qui, qui est différent, effectivement, de la nature de l'homme. C'est la nature de Dieu. Et sinon, non, non, non. Donc, dans les Corinthiens, donc au chapitre 13, effectivement, là, cet homme de Dieu nous parle, effectivement, nous montre, dit, mais dit, mais, voici donc, si je n'ai pas la charité, cette charité, ce n'est pas l'amour fraternel. Non. Elle montre effectivement comment elle est. Parce qu'ici, si vous marquez très bien, dans 1 Pierre au chapitre 2, pardon, donc 2 Pierre chapitre 1, pardon, il nous dit une chose, il dit, il est bien. Euh, je lis le verset ici. Oui, c'est ça Je crois que c'est 2 Pierre chapitre Oui, c'est ça, je verset, le verset 6. Non, six, le six, le six, oui. non, non, le verset 8. Non, dans le verset 16. Il dit, donc, à la piété, donc l'amour fraternel, à l'amour fraternel, regardez très bien, il dit l'amour. À l'amour vous savez la vie, non À l'amour fraternel, effectivement, là dans votre Bible est écrit la charité. Ça, non Voilà, donc ici, et dans la mienne, ils ont écrit l'amour, effectivement. Donc, pour bon, pouvoir. Bon, bon, bon, bon. Donc, ça veut dire que l'amour fraternel et la charité, c'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Lisez la Bible, non Est-ce que vous voyez, non Le verset 7, vous l'avez lu non Donc, à la piété, à l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Amen. Vous Amen. suivez Amen. Donc, l'amour fraternel n'est pas la même chose avec la charité. et ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 13. On appelle la charité, mais pas l'amour fraternel. Amen. Là, c'est ce qu'on appelle la navao. Amen. Amen. C'est c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Amen. Et cela, c'est ce qu'on appelle la nature de Dieu. Amen. Donc, Dieu lui-même descend dans l'homme. Et si vous remarquez très bien, dans deux pièces, ce vous connaissez effectivement, les choses, effectivement, il n'est pas la pyramide, non Amen. Et quand vous voyez cette pyramide, effectivement, pour que la pyramide soit achevée, la pierre est faite. La pierre est faite. La pierre de fête, est faite, c'est quoi Mais c'est cela la charité. Amen. Donc, elle vient coiffer. Amen. Mais c'est Dieu, non C'est la terre, non qui vient coiffer, effectivement, une fois qu'elle a coiffé, elle est parfaite, la a fois. Donc, c'est important que nous puissions comprendre cela. Et là, quand nous voyons effectivement dans le livre de la Genèse, nous voyons qu'en réalité quelque chose est un peu bizarre. D'ailleurs, lui, dans son... Alors que Abel n'a absolument rien fait. Il a simplement offert le sacrifice, mais effectivement de la manière la plus juste et la plus droite. Mais comment est-ce qu'il a su, parce que <rire> Abel a offert une offrande un plus excellente. N'est-ce pas vrai, vous connaissez, non Amen. Mais comment est-ce qu'il a su que ce que je dois offrir, effectivement, c'est ici c'est la chose que je dois. Vous connaissez La Bible dit que c'est par la révélation. Amen. Amen. Mais avez-vous remarqué, effectivement, que cet homme, effectivement, <rire> la Bible nous dit qu'une chose, qu'est-ce qu qu'il a pris qu il avait Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 4, il dit ceci, à propos de, à propos de la page, je vous l'Église. Ouais, et verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une de premiers nés de son troupeau et de leur graisse. Donc c'est ce que Abel avait en fait. Abel, lui, il était un bécher. Et Cayenne était un laborat. Vous vous souvenez mm -hmm. Bon, remarquez ceci. Donc, à Abel n'a pas fabriqué, mais il a offert ce que lui, il avait. Mais regardez très bien, mais de, de tout son cœur, mais le meilleur qu'il avait, de la manière que Dieu voulait qu'il puisse l'offrir. Au bon, fait de ma soeur, vous ne pouvez pas offrir à Dieu ce que vous n'avez pas. Alléluia. Amen. Amen. On ne peut offrir à Dieu de ce que nous avons l'adoration parfaite Amen. aussi longtemps que tu ne l'as pas, Amen. tu ne peux pas l'offrir à Dieu Amen. mais pour l'offrir à Dieu, il faut que tu l'aies et qui a fait de Abel effectivement un berger qui a fait de toi que tu sois une belle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, mon frère et ma soeur, c'est pourquoi vous pouvez remarquer une chose, que dans le Saint-Écriture, -Saint dans le Saint-Écriture, -Saint je vais te répéter toujours attention. Dans le Saint-Escriture, -Saint la Bible parle en disant que ce n'est pas par les œuvres que quelqu'un puisse se gloriser. Vous avez suivi? Donc ce n'est pas par les œuvres parce qu'on peut se forcer, je peux faire pour être le meilleur, je veux faire, je vais faire, je veux pour que Dieu voie. Il ce ne n'est pas par les œuvres. Parce que si on pouvait regarder les œuvres, effectivement, l'église catholique en a fait beaucoup. Amen. Parce que dans tous les pays où moi je vais, il y a toujours l'église catholique avec les catholiques. Dans les bâtiments, les hôpitaux, ils ont fait beaucoup. Caritas, c'est catholique. Il dit, ce n'est pas par les œuvres que vous puissiez manifester. C'est par la grâce de Dieu. Mais Amen. vous me suivez Amen. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Au moyen de la foi. Vous n'avez pas remarqué quelque chose Il dit, mais cela ne vient pas de vous. C'est un don qui vient de Dieu. Amen. Et puis il continue, effectivement, regardez, je pense que c'est dans le livre de l'Éphésiens, je vous dis. Hein? Éphésiens au chapitre. Regardez, je viens, Éphésiens au chapitre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 Vous ne pas suivi. Mais... Alors comment est-ce que vous êtes devenir des brebis Est-ce que vous suivez vous... Alors maintenant, prêtez bien attention pour connaître ces choses. Alors ici, il me dit, écoutez, il nous dit encore une Il dit, et ce n'est point, ben, il dit, ce n'est point pas les hommes. En fait, personne ne se glorifie. On ne peut pas se faire ce que nous ne sommes pas. Nous devons être ce que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Alors il dit effectivement, il dit, mais ce n'est point par les œuvres afin que les personnes te glorifient, car, mais là, écoutez dieux, car nous sommes son ouvrage Il a été créé en Jésus-Christ. Pourquoi Allez. Pour les bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Aha, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Maintenant, tu ne fabriques rien, Amen. puisque Amen. tu es dedans choses se font parce que c'est un adulte, donc un bel était un belgien, il peut confier à Dieu ce qu'un belgier offre. Alléluia! Mon frère et ma soeur, la vie chrétienne, on la fabrique pas de nomination ne peut entrer. Par contre, ces créneaux et des danses, il faut, il faut obliger. Non. Amen. La loi de la liberté yeah. en Jésus. Amen. Ah, enfin. Amen. Maintenant, nous nous sommes retrouvés Amen. dans notre chose Amen. Je ne suis plus obligé. Non. viens Oh, dans les églises, on vous a dit, mais faire okay. bien, ma okay. soeur okay. qui doit venir. Non Ici, je prends plaisir. La peur, c'est qu'avec David, il dit, mais moi David, okay. je okay. suis dans la joie. Okay. C'est l'homme cœur. Amen! Amen! Voilà pourquoi vous êtes si différents! Amen! Parce qu'on ne peut pas vous obliger de faire ceci et de faire cela. Non! non C'est que Dieu veut que vous commandiez. Ces choses sont comme vous. Amen. Amen! Vous étiez extérieur, vous faisiez faites n'importe quoi. Il faut retourner effectivement dans votre position. Alors, maintenant, vous allez voir, il fait beau. Mais hier, oh, j'étais toujours. Je mm -hmm. regardais, je me disais, oh, oh. du coup eh, même quand je sens l'odeur, qu'est-ce qui mm -hmm. se passe mm Hier, -hmm. tu étais esclave mm -hmm. dans quelque chose que toi, tu ne devais pas être. Mm -hmm. On t'obligeait, maintenant, tu devais maintenant fabriquer. Mm -hmm. Mais maintenant, quand on t'a libéré, ah, tu es retourné, mais ce n'est pas possible. Ah, La fumée n'est pas en moi. Ah, c'est pas possible, donc moi, la fumée, et puis en plus la fumée, qu'est-ce qu'elle fait de bon à moi Alléluia. Et puis, Amen. Dieu libère. Amen. Et pour que frère, beaucoup, la d'avoir aussi la certitude. Parce qu'un fils de Dieu qui a la sémence de Dieu en soi et qui est né par cette parole de Dieu. La, la nature même de la personne et bon, vous, vous pouvez vous, vous, vous l'attendez souvent et parfois vous ne prêtez pas attention hein, et beaucoup d'autres le répètent effectivement parce qu'ils vont répéter mais ils n'ont pas prêté attention quand c cet homme ici donnait c est, c est, cet exemple là c'est merveilleux, c'est simple mais c'est tellement puissant et glorieux. il donnait ce témoignage en disant ouuuuh un fermier un fermier avait sa ferme et il est allé se promener, et puis quelque part là-haut, il a ramassé un œuf. Vous vous souvenez Amen. Et cet œuf-là était un peu semblable aux autres œufs, mais c'était un peu différent. Alléluia. Mais quand même, il a pris l'œuf. Le... Il dit, mais quand j'ai des poules, parce que j'ai trouvé l'œuf, le... je vais le mettre avec les autres œufs. Vous savez? et Voilà que quand je vais le mettre avec les autres œufs, ils vont les vit les œufs avec les autres. Et puis l'œuf a éclos, et quand il va éclore, le petit va être avec les autres petits. Et, beaucoup ça. et puis quand l'œuf a éclos, puis les autres aussi. Et puis on a vu que et les petits poussins sont sortis, et aussi avec un autre un peu bizarre. C'est le bon. ce que vous, vous devez réfléchir, c'est ceci vous Et moi, quand on parle par exemple, de la basse cour, qu'on a mis ces gens, des oiseaux, c'est vous qui voyez la différence quand ils naissent. Mm -hmm. Mais un, un, un petit poussin mm -hmm. ou un petit églon, il ne voit pas les miroirs pour dire que moi je suis églon mm -hmm. quand dit disent, c'est vrai, Donc, il, il, il s'identifie à ceux qui voient. Mm -hmm. ah, vous jamais remarqué une chose, c'est que lorsqu'il est cantonnais vous connaissez les cantons Il est galard. Vous prenez les yeux, puis les canons, quand vous sortir la maman cachée là et vous mettez vous là quand ils vont sortir la première personne qui vont voir, c'est leur mère oui vous allez voir que vous marchez et vous suivez. vous partez à gauche qui vous suit pourquoi parce que ils pensent que vous êtes la maman et c'est comme cela donc les petits poussins sont sortis et les petits les et petits, grands ils sont sortis Quand ils, disent, ah, ils sont comme moi mais c'est le monde lorsqu'ils vont pour aller manger c'est à ce moment-là, qu'il a des difficultés, vient. Mais il ne comprend pas pourquoi, effectivement, il a un problème de digestion. Ah oui On lui a forcé de pouvoir avaler des Ave Maria, ah, c'est si et Puisque papa et maman ont toujours été catholiques, on y va. Mais il avale, mais ça ne passe pas trop bien. Et il est obligé de pouvoir faire les chapelets. Mais toute la nuit, il se pose beaucoup de questions. C'est la vérité, frère. Ah oui c'est comme ça, gratter, on gratter, gratte, il on essayait de gratter, il dit mais puisque tout le monde gratte, on n'a pas que l'autre chose gratons, mais au fond mais au fond c'est pas possible, il y a quelque chose que je sens qui est différent c'est pas normal, Tu dis mais non, ne pose pas des questions, on continue il dit comment ne pas me poser des questions Alléluia. puisque ça me travaille jusqu'à ce qu'il Amen. Alléluia. La maman aigle, effectivement, qui avait, savait que son œuf était quelque part, et que son enfant, parce qu'elle avait compté, effectivement, elle savait. Et puis, c'est là, c'est les effectivement. Et pendant que maman aigle, elle le disiez, effectivement, le petit aigle, se croyait plus qu'un petit poussin. C'est la maman aigle, que lorsqu'il a regardé, il dit, mais celui-là, parmi ceux-là, c'est pas sa place. Amen. Amen. C'est quand il a lancé, effectivement, les filles, comme vous le savez, quelque chose a traversé, effectivement, l'aigle. Mais l'églon n'est pas devenu un ces jours-là. Le... Non. Le... Non, même l'œuf était l'avenir de l'églon. Le... Et quand il est venu vivre pendant des années, il parlé, était toujours un églon. Le... Et il ne se connaissait pas un. Le... Et vous voyez bien, frère, que lorsque la maman a lancé les cris, les autres ont fui et il s'est arrêté, lui dit, mais il y a quelque chose de tout à fait qui correspond à ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Pourquoi le Seigneur a regardé ses disciples Il a dit, mais tout le monde m'a abandonné parce qu'il dit, mais ces paroles sont Dieu. Il est devenu un vampire, vous connaissez, non Jean 6. Il dit, mais pourquoi vous ne partez pas vous aussi Allez-vous-en aussi. Suivez les mouvements. Le Dieu Seigneur que nous servons n'a jamais supplié à personne. Amen. Mais il est toujours certain. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, pas que vous ne pas qu'on vous supplie pour venir la l'église. Vous savez, ce stade-là est passé. Quand nous avions les petits enfants, on le mettait un peu les laits dans la bouche, et puis et puis un peu la poudre, un tout petit peu, voilà, après on ajoute un peu pour qui tient. Mais quand il a grandi, il mange quand même la viande. Je ne vais pas le ramener encore au lait. Depuis des années, tu veux toujours qu'on te supplie toi, sœur, viens, et toi, sœur, fait, et toi, frère, mon frère, quand est-ce que tu te parlé dans le chat pour que tu puisses réveiller Dieu, je suis un fils de Dieu. On ne peut pas me supplier à l'église. Il faut prier maintenant. Non, je sens que c'est pour moi le désir. Dans mon âme, les prières. Les désirs vont train de faire le bien. Mon, allez, mon frère et ma soeur, réveille-toi. Alléluia. C'est pour toi quand même. Le... Dieu, vous savez, Dieu, il fait des hommes et des femmes qui sont faits au caractère. Dans le Fils, effectivement, oui. Hey, là, les gloires disent, mais, mais, mais effectivement, moi, dis mais Dieu, il dit, mais tu sens, moi, quand tu as crié quelque chose qui s'est passé. Et puis je le tronc fouille. moi, il y a une profondeur. Il y a la profondeur. Amen. Quand ah, j'ai entendu cette parole-là Vraiment. Mmh. Alléluia. <rire> c'est c'est mon frère monde et une soeur qui a chanté ici demain si J'étais éloigné par par Alléluia. Vous Alleluia. vous souvenez Alleluia. Amen. C'est tout là, quelque part, effectivement, nous voyons et nous faisions ce que, ce que nous nous devions faire. Ce qui, ce qui me touche et m'étonne, c'est de pouvoir voir que. Que Dieu nous apporte vraiment cette grâce. De pouvoir réaliser ce que Dieu a fait de nous. Amen. Nous étions, mais ce que Dieu a fait de nous, ce que nous sommes devenus aujourd'hui. On ne peut pas, sœur, mon frère, te supplier de pouvoir chanter. Amen. Et supplier, frère, il faut que tu viennes à la Sœur, il faut que tu viennes, tu viennes. Vous savez, j'étais dans mon bureau, on me disait que ma soeur est elle, elle était à la réception, elle voulait me voir. J'ai dit gloire elle est venue. j'avais tellement dans la joie. Elle m'a serré, je dis gloire, je suis content. Elle me dit, même là où j'étais mon cœur, il, il travaillait des fruits, il faut que je sois à l'assemblée. J'ai dit, mais tu longtemps, coeur, Il dit, même là-bas où j'étais, mon cœur n'était pas grand. Amen. Je n'ai pas oublié de dire que tu dois revenir à l'Assemblée. Non. Donc, là où il était, son cœur n'était pas très bien. Pourquoi C'est pas pour moi qu'il est venu. Amen. Alléluia. venu Amen. Pour la parole. Amen. Pour la communion. Parce que c'est son assemblée. Je n'ai pas appelé la bonne sœur, sœur, comment ça s'appelle. C'est resté là. Il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Non. non. Non, non, non. Parce que regardez, frère, qu'il y a un petit quelque chose qui se passe entre toi et un frère. J'ai ça à la maison. Et vous laissez ça à la maison Bon, oh, mais j'attends. Je vais voir comment le pasteur va réagir. Mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur. Alléluia. Si vous aimez vraiment votre pasteur. Alléluia. Vous savez qu'il aime bien vous voir à la salle, Alléluia. Et bien si vous l'aimez, venez dans la maison du Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur là qui l'utilise, il, il va lui dire, mais tu vois mon fils là, tu vois ma fille là. Il vient, mais il a un problème dans son cœur. Et vous voyez, votre pasteur. il s'est dit, mais frère, vous vient un peu mon personnage, mais frère comment il baptise Mais oui, il va dire, est-ce que ça va vraiment Est-ce que je voudrais quand même un peu le voir Ah vous direz, le frère, tu Je vais J'ai un frère ici. Mais le frère qui joue la guitare, il, a il est où Après, Il vient d'ici parce qu'il était un jour là, assis, un problème sérieux, le, le travail. Nous travaillons en son cœur. Eh bien, moi, j'apporte la parole ici, il était là, assis, il jouait sa guitare, mais j'étais venu la parole, je m'assis là, et le Seigneur me dit c'est bon là, là, il a un problème. Alors j'étais là, ça me commençait à me travailler, le Seigneur, et je dis il a un problème. Je sors, je mets dans mon bureau. Et le frère, il a un problème qui me tracasse, c'est et c'est si, c'est je rentre dans mon bureau. Je crois que j'ai appelé, je crois, frère, je sais. il est là, on veut lui poser la question, le frère. Il dit, mais frère, il fond, je voudrais bien, il moi le frère. Je voudrais bien que vous me demandiez, je puisse venir de moi dans mon bureau. Et quand il est venu dans le bureau, il dit assis à frère, frère, tu as ça ça ça ça, ça. dis mes frères certainement c'est ça le problème qui me travaillait donc j'étais là ça me travaillait oui c'est lui le frère j'étais là ça me travaillait j'ai dit oui quand j'étais aussi là Dieu me disait que lui il avait un problème et, il fallait que le puisse le faire venir dans mon bureau et son problème était réglé. amen parce que vous ne réalisez pas, frère et soeur, Dieu connaît chacun de vous. Le souci, Amen. le problème que vous avez. Mon frère a dit, venez seulement, Amen. chantons, Amen. même la tristesse, chantons. Il le prend à soi. Amen. Je ne te délaissé. point. Ben. Je ne t'abandonnerai point. Il dit, Seigneur, moi non plus. Je ne te délaisserai point. Si la main vient, je lève son d'eau, Mon père m'abandonnera. Mon père m'abandonnera. Avec moi. Alléluia. Quand je l'ai je ne me laisserai pas. Oui, frère, soyez comme cela. Amen. Sur les Amen. Amen. Dieu en qui nous avons placé notre confiance, Amen. mais pas un homme. Mon frère, c'est Dieu Alléluia. qui a aussi Amen. lui montrer. Il a fait pour toi. Amen. Il te donne ce qui est nécessaire. Amen. Pour que tu ne fabriques pas. Amen. Et il a dit non, allez, et faites quoi? portez du fruit. Amen. Il t'a dit encore, il dit, mais regarde, je suis mort pour que toi tu ne meurs plus tu peux bon. et puis il te dit mais regarde encore ce que je veux que tu puisses comprendre tu n'as pas cherché à pouvoir ma faire maintenant je dois tout faire pour que je sois vraiment le plus bon de tous tu n'as pas besoin ah, tu vois dit bonjour frère bonjour frère <rire> comment ça va frère <rire> Parce qu'il faut être le <rire> Mon frère, ma sœur, ça ne sert à rien. Parce que le pharisiens. Amen. Amen. Quand on regarde les seigneurs c'est vrai, mm. vous savez que Dieu ne m'accorde pas la grâce à voir ce vous savez. Quand on les le Seigneur, frère, oh, il est toujours sont là. Le cessié est là, les cessié est là. Prenez, mais c'était l'homme le plus saint. Les le pharisien qui était, là, il ne touche pas. On n'approche pas, on ne fait pas ceci. Vous savez, frère, c'était des sépulcres plagiés. Amen. Oui, c'est la vérité. Non, ce n'est pas notre sainte Amen. Comme j'ai entendu il n'y euh, a pas longtemps, je crois que vous l'avez entendu aussi, elle s'est enfermée depuis, je ne sais pas moi, si c'est 20 ans. Une non catholique. Entre quatre. Donc il voyait même plus ce, ce consoeur là, c'était entre la trappe qu'on ouvrait, parce qu'il ne voulait même plus entendre avec le monde du péché. Donc elle est entre les quatre murs, Elle a vécu pendant des années et puis il est morte là-dedans. Et dites-moi, celle-là est une seule? Non. Mon frère... Ce n'est pas les jeunes que je fais. Amen. Ce n'est pas les prières Ce n'est pas les marches que je peux Amen. faire pour monter sur la croix. C'est ce que lui il a fait. Amen. Parce que Amen. si c'est ça là, il n'avait pas coulé. Mais là quand je gêne, je gêne pour ce qu'il a fait. Est-ce si que vous comprenez On ne pouvez pas mélanger les choses. Hein? Oui. On va, dire, oh, non, on va pas dire, oh mais là on ne va pas gérer, Ah non, il y a un problème. Donc oui. il faut, Il je... doit prendre plaisir à prier, à prier comme ça. Amen. Mais tu ne le fais pas parce que, bon, maintenant, pendant tous les ventes, je ne peux pas dire ça. Mais... Et oui, vous pouvez aussi, avoir dit oh mais peut-être les l'évangile, je vais prier. C'est pas mauvais. Mais quand c'est maintenant, ce n'est pas les églises, vous comprenez. Parce que parfois, on ne peut même pas comprendre les choses. Mais si Dieu vous pousse à pouvoir gêner et tout le mercredi, je dis, l'évangile, ça dit moi. C'est bon. Amen. Amen. C'est pas mauvais. Oui. Dans la semaine, Dieu m'a mis à cœur moi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, déjeuner. C'est bon aussi. Amen. <rire> oui. Amen. Oui. C'est pas mauvais. Amen. Mais maintenant, quand ça devient, ils disent a ce niveau effectivement, que le jour, le vendredi, pas de poisson. Il oui. faut dire ça. Il oui. oui, y a un problème. Oui. Donc, nous, nous faisons des choses parce que nous nous sentons conduits à ayant la connaissance. Nous savons ce qui est juste à faire Amen. dans ces circonstances-là, dont nous posons l'acte effectivement parce que nous le faisons en fonction de ce que Dieu a dit dans les Amen. Saintes Écritures par la révélation du Seigneur et sauveur Jésus. Amen. Nous réalisons qu'effectivement qu un fils de Dieu, une fille de Dieu, ce sont des natures tout à fait différentes d'un fils du monde, un fils de l'homme, effectivement, l'homme de parle des hommes du monde, et puis une fille, effectivement, du monde, la nature et la façon de pouvoir concevoir les choses est tout à fait différentes. Amen. Et là maintenant, on voit cette nature maintenant. Quand le grand, la, la, la, la, la maman a crié maintenant, le petit regarde effectivement elle dit, mais oulala, mais j'ai comme l'impression que toi et moi nous avons quelque chose. Oui, mais la différence, je te regarde, quoi, comment toi tu es tellement si grand et moi je suis tellement si petit. Tu dis, mais tu es petit, certainement, c'est vrai, mais ce qui est en toi, Alléluia. ce qui est en toi, Amen. sera que toi aussi Amen. tu deviennes aussi comme moi. Il dit, mais maintenant là, qu'est-ce que je peux faire Parce qu'il dit, mais, mais c'est que tu as observé toi, tu t'es jamais regardé toi, Alléluia. tu n'as pas les ailes d'un poulet. Le temps un peu trésor, tu vas voir c'est en fait la parole de Dieu qui vient vers toi qui te montre toi qui tu es et ce que Dieu a fait de toi ce que Dieu a fait de toi et quand tu es de Dieu, puisque ces choses sont en toi mon frère et ma soeur c'est impossible qu'un fils de Dieu une fille de Dieu se révolte Amen. Quand ah, vous voyez des frères ou des sœurs, on prêche la parole des frères là comme ça. Et ils sont comme ça. Vous pensez que je ne vois pas moi suivre. Oui. Ce même-là, assis comme ça, Et vous pensez qu'ils vous regardent, hein. vous parlez effectivement, tous les lèvres à bouche, après. Oui. Vous savez où est ça? Oui. Un fils de Dieu. Oui. une fille de Dieu. Dans la maison de Dieu. Ah. Oh, enfin. Alléluia. S'il y a un endroit où je dois me tenir saint, respect Dieu. Mais c'est là où Dieu se trouve. C'est la vérité. Regardez. Quand Dieu est venu vers Caïn. Quand notre précieux frère à lui ici, nous avons tous les joies, Dieu dit, je serai avec toi. Et puis, il dit, le Dieu du ciel dit à toi que moi, Dieu, je serai avec toi. Mais frère, j'abandonne tout. Mais est-ce que vous vous réunissez Donc Dieu dise que je serai avec toi. Mais c'est le plus grand bonheur. Est-ce que vous saisissez Amen. Pour un fils de Dieu, il dit gloire à Dieu, Amen, parce que Dieu lui a parlé. Mais là, maintenant, regardez bien. Caïen, Dieu lui parle. Pas son père ni sa mère, mais Dieu. Le Dieu des ciel. Vous direz, c'est pas possible que Caïen puisse faire une chose pareille. Mais Dieu est ça. Ah, es tu es assis là. Dieu est assis ici, Pourquoi souvent vous entendez Votre attention, s'il vous plaît. -il. Cet homme, il nous fatigue. Votre attention, s'il vous plaît. Pourquoi les médias et pendant cette temps, on dit votre attention, toi tu es où à ce moment-là. Vous savez, Dieu était là, le cahier Il est regardé, Il écoutait, non Dieu lui parlait, il dit les causes toujours. Il voit le mal se coucher vers toi. Il écoutait. C'était comme si quelqu'un qui écoutait et qui allait obéir. Il regardait, oui, oui, oui, oui. Il dit, mais le mal se couche à ta porte, mais si tu agis bien. Dieu a tu as raison. Tu levais ta tête. C'est vrai. Chaque parole que le Seigneur prononce, il sait. Et quand vous êtes assis ici aussi, lorsqu'il parle, il sait aussi à qui il s'adresse. Et toi qui es assis, tu sais aussi quand même. Amen. Quelque part. Amen. Et ça, quand même, c'est quand même. un. Amen. Alléluia. pas dire avant tous les biens de Dieu te parle aussi. Amen. Alors maintenant, quelle réaction tu vas avoir Puisque Caïa, effectivement, quand Dieu lui parle de la vie avec moi, non Il dit, mais regarde bien, qu'est-ce qu'il faut les réunir avec vous hein? Il est très bien il dit, oh, regardez Le ténèbre, c'est si. Le ténèbre dit à Caïa, pourquoi es-tu irrité Et pourquoi ton village, ton visage, comment est-il abattu Pourquoi as-tu cette colère au-dedans des trois il était fâché contre lui le seigneur vient lui parler effectivement c'est pourquoi même quand toi mon frère votre attention quand toi ma soeur tu as un problème tu peux entendre dire mmh. telle es soeur est partie il a mal parlé de toi parce qu'elle a toujours eu tel frère oh il a encore mmh. appelé mais si ainsi ainsi, ainsi. Mmh. nous l'avons entendu mmh. ma soeur mon frère si ta langue est toujours dépendue mmh. un jour tu vas le réveiller Amen. Il faut que les langues seules rentrent à leur place. Amen. Cette langue-là qui parle toujours comme ça pour voir parler. Blah, blah, blah, blah, blah. Vous l'utilisez comme Vous l'utilisez tellement très bien, oui. Moi je pense. Parce que la force des femmes, c'est toujours ça. C'est la vérité, hein. Ce n'est pas le biceps, hein? La langue. Qu'est-ce que tu crois Qu'est-ce que tu crois Et puis toi, et puis quand elle veut te savonner, il faut trouver le mot. Quand une sœur est saisie par cette démo de la langue, elle peut vous détruire. Ah, elle peut partir à gauche et à droite, effectivement. Et surtout quand elle parle de son problème, même si elle est en faute, elle a changé le contexte. Et tous les hommes et les femmes qui sont faits dans la ah oui, c'est vrai. Et vous voyez, hier, on était bien avec la personne, je vais voir, il passe. Mais ça, so, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que pourquoi Parce que l'oreille a été tendue. Le poisson est rentré. La nature a la personne a changé. Mais moi, c'était Alléluia. Ah. Oh oui, oh oui, qu'est-ce qu'il y a, ma soeur Il a tendu l'oreille. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Pour l'amour de Dieu. Utilisez cette langue pour l'amour. Amen. Amen. Amen. Amen. Désolé. Amen. Amen. Parce que c'est pour bon, cela, le fruit de nos lèvres. Mmh. Louer les Dieu mmh. que, que ce qui sort de notre bouche soit toujours pour mmh. aider nos frères. Même s'il a mal fait de nous, n'aime mmh. mmh. mmh. pas bon le problème. Je l'aime quand même. Amen. Il a fait ça par ignorance. Mmh. Mmh. Pourquoi le Dieu est bon parce qu'il a des fils. J'ai entendu. <rire> Alors, il dit quand quelqu'un vous a fait mal, mmh il y en a vraiment mal mm -hmm. ne rien pas le mal de la personne mm -hmm. pensez ne plus c'est un peu au bien qu'il nous a mm -hmm. fait mm -hmm. Amen. Ah, mm -hmm. bah, vas-y mm -hmm. lorsque vous regardez ce bien à côté, et c'est quand même mon frère même ma soeur s'il a fait ça mais c'est parce que je pense que tu pas dans la bonne condition mm -hmm. parce que quand je vois ce qu'il est, qu est. ce qu'il a fait mm -hmm. oh. Oh. Il a fait ça à mon endroit. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais si la personne ne veut pas avoir la paix avec toi, c'est autre chose. Il ne veut pas allez, forcer allez, la paix. Sois toujours une femme de paix. ou Un homme de paix. Le restant. Parce que comme des unités de Dieu, nous en tant que frères et sœurs, comme nous sommes là, c'est pas possible qu'on ait des mauvaises pensées. Alléluia. Alléluia. Voilà. Il faut que. Quand ça vient, ah Ariel de moi. Amen. Amen. Amen Eh oui, frère. le Ariel de moi, Satan. Amen. Tu penses quoi C'est un combat, vous savez. Amen. Amen. Satan viendra toujours. J'étais à gauche, j'étais à droite pour moi pour te déstabiliser la position de la tête parce que Dieu veut quoi Vous vous souvenez non Il dit depuis que le Seigneur m'a péré brille ça fait maintenant combien 15 ans 20 ans je ne sais pas combien de C'est comme c'était hier dans son cœur et moi je suis devenu aussi comme moi. j'ai reçu et je vous regarde que ne je vois pas ah mais oui ah oui je vais pas voir les problèmes je vais pas regarde plus comment ça pensait à penser et puis quand tu vas venir vers moi je vais être comment avec toi alors j'ai pensé autant de mal avec toi et puis de ça ah ma chère bienvenue quelle hypocrite je vais pas voir les problèmes tu veux penser des mots ce que tu veux moi je te regarde c'est mieux oh mais il a fait je ne vais pas moi c'est seulement quand Dieu me dit voici ce qui s'est passé alors là, j'accepte. Ah. Ah oui, ah ouais. Amen la Bible nous dit il faut qu'il soit déposé de Dieu Et puis, c'est témoin. Il faut que ce soit un indépendant. Pas que ce soit telle soeur à téléphoner, telle autre téléphone. Non, on va aller voir pour le dire. pour votre frère ou votre soeur Et là, on verra. elle a fait, il oui, a fait, il a fait. Non, il faut d'abord que vous puissiez comprendre la journée nous si pouvons faire simplement vivre normalement. Dieu ferait de quoi Alors voilà que quand Dieu, par je temps, quand Dieu parle, il lui dit tout cela, il est temps, assis comme ça, il dit, ça, il, dit ça et il dit, mais, mais voilà, voilà, voilà, il m'a sécouru, il m'a dit, mais il me faut, pourquoi t'hériter ton visage complètement irrité, Pourquoi et Si tu agis bien. Oui, je chappelle. Le Seigneur venait de pouvoir Il voit son frère. C'est-à-dire que pendant que le Seigneur parlait là, lui, il était toujours dans la colère. Il pensait pas. Alors, en fait, la parole de Dieu sort, hein. Mais lui, il pense à la colère qu'il a. Il dit, lui, il va voir. Mais dit, mais Dieu te dit, mais je ne suis pas de voir de parler. Pour que tu puisses comprendre que ce n'est pas bon de tuer ton frère. Alléluia. Il sort. C'est comme cela, frère et soeur. Nous sommes assis ici, nous entendons la parole de Dieu. Quand vous franchissez la porte là, <rire> tu te souviens C'est lui là, le, le, le, le frère tel. Mais hier, j'ai des le... Mais la sorte. on veut mon se voir pour apporter la parole. Je viens de l'entendre. Juste ici à la porte. Je change. Tu commences à pouvoir parler. Et puis même, regardez comment il se tient. Mais ben moi, j'attends. Je ne dis rien. J'attends seulement de voir. On va voir. Même si ton frère, c'est ta soeur, si tu estimes, tu vois qu'il n'a pas bien agi à ton parole. Tu vas le voir. mon frère, oh ma soeur, écouter la parole de couloir avec lui. Comment ça va Même si tu vois qu'ils sont arrivées comme ça, ils parlent aujourd'hui, mais toi tu t'en et friez, les Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu vas bien? Voilà, bah Dieu dit, nous avons entendu. Il ne me dit pas bonjour, moi aussi. Mais vous venez de l'assemblée. Juste ah, si après la parole de Dieu, venez l'assemblée. Oh, mais tu sais, hein, il, il a dit, il n'est même pas venu réparer ce qu'il a dit. C'est ça, non? Alors que vous venez dans l'assemblée à peine même vous sautez, je ne peux pas comprendre ça. Vous sautez ici, chacun passe son sac. Ça fait depuis peut-être dimanche, hein? je n'étais pas vu. C'est vrai. Mais quand on sort, je prends le... Ah mon frère, ah, comment ça va, comment ça va Tu sois ouais. bien, je suis content. Hein? C'est ça la nature d'un fils de Dieu, Amen. la nature d'une fille de Dieu. Amen. Tu ne peux pas rentrer chez toi avec un problème avec ton frère, dans ton cœur. Il faut que j'aider la chose pour que mon cœur soit mon frère, devant Dieu. Quand je vois mon frère, et quand je rentre ici, et quand je prie, mais c'est que vous avez un problème avec lui, un travail dans ton cœur, un tu dans ton cœur, et vous asseyez ici, Gloire à Dieu, nous allons monter. nous Vous ne voulez pas Nous Vous ne vas pas mentir. toi tu vas pas toi, tu vas aller en bas. ne voulez pas pas mentir. la ne la La tienne ne pas défier, non? ne non, pour l'amour la du Seigneur Jésus, si tu sais quoi? On comprend ces choses. Elles nous sont nécessaires. Ton frère ici, dans cette assemblée, n'est pas ton ah, ennemi. Ton frère ici n'est pas ton ennemi. C'est ton frère, c'est ton soeur. Et la gueule s'ouvre, mon frère. On ne peut pas aller au ciel comme ça. Il s'agit de pouvoir réaliser les choses qui nous sont importantes. Dans notre marche et dans la communion. nous avons tous le même combat. Nous voulons combattre communion. Il m'a sur le problème, mon frère, mon problème, c'est le mien. Je le mets dedans. Oui, je ne me le mets pas, mais c'est mon problème. Il n'a pas mangé, c'est mon problème. Oh. Je vais tout faire. Je ne vais pas tout faire, mais je ne vais pas rester insensible. Oui. Vous, vous êtes là, vous êtes en train devoir à manger, et puis, tu te poses, mais est-ce que ma soeur, ce jour-ci, n'est pas tellement très bien. Est-ce que, est que les enfants mangent bien Est-ce quelles même arrivent arrive à pouvoir bien dormir C'est normal, frère, que, que vous vous préoccupez aussi. Et vous savez, c'est la Bible, c'est l'idée alors regardez ah, est ça. quand même, regardez-les, mais quand ils nous appartent des choses là, on nous non, non, je n'invente rien, c'est ce que Dieu fait dans votre vie, ah, regardez bien, le chapitre 13, il dit où il est pas ici, il dit ceci. verset ça, je ne vais pas tout dire, vous connaissez, verset ça il dit, la charité de notre amour, hein, verset 13, verset 5, il dit, il ne fait rien de malhonnête, vous en avez entendu mmh. Ne cherche point son être. Amen. Philippe, Amen. bien aussi, non mm. N'est-ce pas mm. Ils vont chercher aussi les intérêts des autres. Amen. Vous connaissez les chrétiens, non Amen. Et donc, ça veut dire que on ne t'oblige pas. Amen. Mais c'est devenu ta nature à toi. Amen. Tu ne peux pas t'en défaire la chose elle est là. Avant, tu étais égoïste, même pour un seul gérant. Wow. Mm. Ouais, ben. Il fallait qu'on te signe des champs. Avec une garantie de batterie laissée chez toi à la maison. Et oui, s'il avait une voiture, il dit non, il faut que ta batterie reste ici. Et comment je vais rentrer chez moi à la maison Autrement, je ne veux pas 5 euros. Mais aujourd'hui. Il ne faut même pas que tu te demandes 5 euros. Tu penses, ou frère, j'ai senti dans mon cœur. Viens un peu au coin. Tu ne vas pas être là, là bon, Alléluia, frère, Jean-Claude Jean Jean Jean Robert, voici ce que Dieu met dans mon cœur pour toi. Et puis je vois, je vois ça, ah, tu sais, hein, bon. Alléluia, tu ouais. es bon, oui. J'ai deux moi, sans beaucoup d'argent, mais quand Dieu a touché mon cœur, tu vois, Frère Jean-Robert, oh. dimanche passé, j'ai donné ce qu'on bien j'ai donné 5 ans à mais c'est pas une bénédiction pour lui et puis pour toi tu es même pas ça mmh. tu es tu pas ça quand tu dormes la bible dit quoi comme la je fais je n'ai pas fait pour que et jean pierre dise Ah, non, non c'est parce qu'il est dans mon cœur. Oui. Je me dis, mais si moi j'étais là-bas déjà, et que lui, il avait qu'il fasse aussi, oui. je serais heureux. Alors oui. pourquoi moi je ne ferais pas pour lui Parce que quand je le vois triste, je suis aussi triste. Oui. Alors je voudrais faire quelque chose pour Voyez-vous, frère, allez, la nature allez. des dieux, ce n'est pas qu'on fabrique quelque chose, c'est une vie qui est en train C'est soucié déjà, on ne va pas. Attends, attends. Vous savez, l'apôtre Paul dit même quelque chose de tellement important. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, frère, dit, même, pour l'amour, frère, vous n'avez pas besoin qu'on vous a décrivé. Ce sont les choses qui sont déjà en vous. Amen. Vous connaissez cela, non Amen. Amen. Bien sûr. Et il dit, le Seigneur vous a, dans la pauvreté, emmené, et puis il a fait vivre cette chose. Et quand l'apôtre dit, vous savez bien vous-même, vous n'avez pas besoin Un contient, je pense, un c'est le 16 septembre 80. Il dit, vous n'avez pas besoin que vous allez vivre. Car vous savez bien vous-même. C'est vrai, voire effectivement. C'est pourquoi la parole de Dieu nous est approchée, la parole nous est apportée. Quand nous disons, oh, moi je connais trois je sais qu'en fait ça, je connais Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. Il n'y aura, aura jamais de changement Un fils de Dieu et une fille de Dieu, on lise même les mêmes psaumes 20 fois. Amen. Amen. Ouais. Il ne va pas se laisser. Si les feuilles de vient ici, pousser par les on va lire, mais tenez mm -hmm. le mot de Dieu. Dimanche on le lit Mardi, on Moi, je ça toujours des gens. chaque fois qu'il lit, il est toujours mon bébé. Chaque jour, donc, j'ai besoin de ses Et puis, j'ai dit, il est encore dit, gloire à Dieu. Il m'est connu un petit peu. Vous comprenez cela? Donc, la parole de Dieu est toujours riche. Quand Dieu conduit, même de la même chose pendant trois fois, ce qu'il met dans la Même si je connais l'écriture, je dis non il y a quelque chose que Dieu veut m'apprendre. Quand tu es dans cette attente-là, tu vas réellement recevoir. Mais quand tu es, moi oh, je connais. Moi oh, je connais. Sa femme s'admonte. Tu dit Et quand le Seigneur a parlé à quelqu'un, quel homme qui était censé pouvoir arriver à pouvoir agir directement, bon, parce que Dieu lui a parlé. Il n'a pas pu vous savez pourquoi il n'a pas pu le faire. Vous connaissez le Seigneur Jésus. Dans les Saintes Écritures, je vous propose au chapitre verset, il le rappelle souvent, mais pour moi, c'est vraiment pas. Jean chapitre 2. Amen. Il leur dit, j'ai parlé depuis ici, mais pourquoi vous comprenez Comment est-ce que vous ne pouvez pas et vous Avez-vous remarqué, le Lui, il parlait comme ça, ils étaient sur notre niveau. Et je vous ai parlé des choses. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage y a, vous ne croyez pas et vous ne comprenez pas. Parce que certainement, vous avez le père, le diable. Et pourquoi, vous, vous savez parce qu'il ne peut pas tenir dans la vérité. Oui. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. -même. Tout ce qui est en lui n'est que mensonge, n'est que contraire à la parole de Dieu. Oui. La Bible nous fait savoir que les caillards n'étaient pas le fils oui. Caïa était le fils du malade. Caïa mm -hmm. était la semence du serpent. Pas lui, Abel. était, à rien de moins, le fils d'Adam. Et Adam était le fils de Dieu. Amen. Amen. Je vais vous laisser partir. Vous. vous avez remarqué, frère, Dieu ne fait jamais des choses dans le désordre. J'aime beaucoup Abraham. Je vais vous ramener un peu cela. Vous avez remarqué Abraham fait jurer sur, cette... sur ma cuisse. Fais-moi le sang. Fais-moi le sang. Et toi, tu n'amèneras pas fils. Tu n'iras pas dans une autre loi, mais seulement dans ma femme. Pour prendre la femme qu'il faut pour lui. là-bas. Le... Vous avez remarqué une chose. Dieu, le de la Genèse, a veillé à une chose, A préserver en fait un canal pour la lignée royale. Est-ce que vous suivez? Il a veillé depuis la Genèse à ce que ce canal soit toujours présent. Est-ce que vous comprenez Regardez, je vais que vous puissiez voir. Ici, si c'est Kaya, le fils du malin, nous l'avons vu avec vous. Ils sont toujours bornés, obtus, ils n'écoutent pas. On peut leur dire, mais ils n'écoutent pas souvent. Et ici, si appelle l'homme dou. Dieu dit, et cet homme est amené aussi dans la révélation, il comprend les choses et il agit en fonction. On tape, il ne l'a pas. On a tué, on n'a pas que dit que. Il s'est mal Vous avez entendu ça non. non, parce qu'on peut dire, oui, quand c'était un combat terrible, effectivement, là, et Caïen a donné un coup, et puis Abel aussi, et puis, et celui-là, il a fait, et puis l'autre bras de mouton, parce que là, non, non, c'est pas dans la nature d'un physique. Alléluia. Injurier. Il est dans les poids il se remettait toujours à dit a la comme ça que vous dites, la nature de notre règne. Pour. On y va. Ils sont des bêtes, il n'y a pas de problème. On nous traite comme des bêtes, il n'y a pas de problème. Mais nous savons que lorsque nous comptons sur lui, en voit la vengeance. Je me, me, me remets. Donc, regardez, Donc, je vais terminer. Là, ça c'est cré. Ça c'est pas Abel. Même quand vous voyez, même dans la généalogie d'Adam, vous le savez, non Soit vous l'avez déjà peut-être lu, effectivement, l'écriture hein? ne mentionne jamais. Mais! Chapitre 5, je ne sais pas pourquoi vous allez dire ça rapidement. Regardez. Ça. Voici le livre de postérité d'Adam.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 Amen. Amen. Et quand on lit effectivement, dans la généalogie, effectivement, en descendant pourquoi, effectivement, effectivement, dans ce qui concerne les enfants d'Adam, vous ne verrez jamais Kaïa en comme étant. Vous suivez Amen. Et la Bible dans un Jean dit, Kaïen était du malin. On le pour vous comprenez maintenant pourquoi Alors on va dire très bien. Et si donc c'est en la descendance effectivement du malin, ils ne sera pas en connaissance, hein? Et ici, c'est. Abel, vous suivez, il descend d'Adam, vous suivez, alors maintenant cet Abel ici a été tué, vous suivez, donc c'était la postérité d'Adam qui était donc tranchée, mais Dieu lui a donné Alléluia. sept, Alléluia. Ah. donc il est à la place d'Abel, maintenant Dieu lui a donné sept, maintenant regardez maintenant la descendance de 7 vous verrez que c'est là que Noé est sorti Amen. vous suivez Amen. alors regardez, je ne vais pas être long mais regardez Jésus. regardez une chose Et quand maintenant, quand Noé effectivement, dans maintenant il s'est passé une chose c'est que aussi Kayan a eu aussi ses descendants c'est pourquoi dans chapitre 6 il nous dit ceci Lorsque le fils, vous connaissez avec vous, je 6, regardez bien. Allez bien. Je vais vous dire ça. Il dit. Chapitre 6, verset oui, 20. Oui. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, le fils de Dieu, vu que les filles des hommes étaient belles, et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qui choisissent. Quand on parle de fils de Dieu, les théologiens disent que ce sont des hommes, ce n'est pas vrai. Quand on parle de fils de Dieu, c'est la postérité d'Adam. Elle s'est mélangée avec la postérité de Kaya. Pourquoi les géants comme vous l'avez entendu, effectivement, et Dieu n'a jamais vu ces mélange. Vous le voyez Amen. Pour mettre fin à cela. Parce que vous voyez ce que c'est. Vous me regardez après ici, tout s'il vous plaît. Vous voyez ce que c'est, Dieu est très simple. Ce mélange-là qui a eu lieu, aligné à l'être corrompu. C'est pourquoi vous pouvez remarquer que dans les scènes d'écriture, Satan n'avait pas réellement compris le plan de Dieu. Ah, et Dieu avait lui à pouvoir avoir un plan. Alléluia. Satan, je veux que vous me suivez. Satan, lorsque les âges ont commencé, il a semé sa mauvaise semence. Mm -hmm. Vous suivez Les hommes et Nicolaïdes, Après c'est quoi C'est la doctrine et puis corruption, effectivement. Mais Dieu est Dans sa parole, effectivement, quelque part caché ou beaucoup, ne voudra pas voir l'immédiat. Il dit, mais je vous enverrai. Et l'île des prophètes. Vous suivez ça Qui ramènera En fait, Dieu a peut-être appris effectivement la restauration. En fait, Dieu sait pas Alléluia. Il sépare. Et dans chaque âge, je ne savais pas de temps. Revenons à ça sur le livre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est que Dieu ayant vu qu'il se mélange tout allait être corrompu, effectivement, il a stoppé. Vous n'avez jamais remarqué, frère. Oui. Je vais te vous puissiez prêter attention. Noé a prêché pendant longtemps. Le Pourquoi les autres ne sont-ils pas combattés Vous savez seulement qui sont ceux qui sont commettés. Ceux qui ont cru, mais c'est seulement la postérité C'est cette postérité-là qui est entrée. Tout ce qui était effectivement, c'est pourquoi vous pouvez voir effectivement que c'est une c'est lié à l'époque effectivement, par rapport à maintenant, dans le naturel, on ne la trouve plus. C'est dans les spirituels. Alléluia. Alléluia. Dans les spirituels, on trouve effectivement parce que Satan n'a pas encore été enchaîné. Satan n'a pas encore été feu Satan Donc il agit encore. C'est pour ça qu'on nous dit que la parole de Dieu, vous avez remarqué effectivement que dans les scènes écritures, il est parlé effectivement de la bonne séance et de l'hiver. Vous vous souvenez Amen. Vous vous souvenez C'est ce mardi parce que c'est le soir. Demain vous allez travailler du ne pas rester trop longtemps. Mais ce sont des choses qui sont nécessaires. Amen. Donc okay. quand vous rentrez chez vous à la maison, vous puissiez prier en connaissance des causes et que vous puissiez vous examiner. Amen. Seigneur, pourquoi quand j'entends la parole de Dieu, je n'arrive pas à pouvoir pénétrer dans ce chemin Est-ce que parce que je suis de la sémence du malin, ou bien parce qu'effectivement je me au moins de ne pas vouloir écouter alors que tu me parles Est-ce que tu me souviens Donc c'est important de ne pas vous faire des cadeaux. C'est important de pouvoir vous asseoir. Pourquoi la parole de la vérité vous est prêchée Pour que la lumière vous frappe. Oui. Et que vous puissiez venir ça. Parce qu'on n'adore pas du oui. Un fils de Dieu doit savoir comment adorer. je suis. Et pourquoi moi, à ce moment mais Seigneur, pourquoi est-ce les... suis... Vous savez, pourquoi est-ce que vous je suis dit, les frères, les seuls le samedi? oui, je devais passer pour ceci, pour cela, alors que okay, je ne les force pas. Pour prier, je ne me force pas, mais je me sens posé. Pour chanter, pour danser, je ne me force pas. Ça. On dit oui, il fait ça parce qu'il faut qu'on le voit dis, Seigneur, peut-être que j'ai un mal à moi qui veut que je le fais. Eh, Dis-moi si c'est. Quand Dieu se réunit, non. Quand mon esprit est en toi. Parce qu'un fils de Dieu, effectivement, il ne peut pas être toujours en problème avec les gens. Un fils de Dieu ne provoque personne. Et les autres ne provoquent. Et donc, oh, je commence à comprendre. Je ne savais pas pourquoi j'étais comme ça. Quand on me suit je vais parler, quelque chose me bloque. On me dit, ouais, oh, ça mais fais là. Puis je me dis, mais il faut que je me force pour parler aussi. Et quand je me force, ça ne marche pas. Pourquoi parce que ce n'est pas ta nature. Dieu te montre effectivement ce que tu es. Amen. Et non, mais pourquoi alors moi toujours. Ah, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime. Eh bien, tu aimes, tu aimes, tu aimes parce que mm -hmm. wow. oui, aimes. le serpent est en toi. Vraiment. Vous croyez Le vénin. Il ne savas pas mettre sur la langue. Main. Alors maintenant, comme tu es un fils ou une fille de Dieu, que tu as été enveloppé dans cela. Je dis non, Seigneur, il y a quelque chose qui va. Moi, en tant que fils, au fil des Dieu, j'ai la langue pendue. Non, je veux comprendre. Amen. Ne Amen. peut demander ça que le fils de Dieu. Amen. Parce qu'un faux billet, pas bien un faux, parce le... qu'il est faux, c'est un vrai qui est dans le faux. Non, c'est pas ma place. Amen. Je suis un vrai. Oh, oh, frère. Amen. Vous comme vous Alléluia. les pharisiens n'ont pas demandé. Hein? il dit mais il se prend pour qui mais oh là oui le cœur a été tellement touché parce que c'était pour les amen oh on oh qu'est-ce qui fait le périmètre répandez-vous tu ne l'as pas c'est ça Alléluia. un fils de Dieu Alléluia. Satan peut t'avoir amené loin dans le monde effectivement et puis effectivement dit Dieu tu es traité aussi mort et mauvais quand tu entends la parole du Seigneur, non, ça c'est pas bien, c'est pas bien. Je veux être vrai. Priez pour moi, j'en ai besoin. Allez, Là, vrai. Allez, allez, allez, je je, je veux peux pas, pas me. Et quand tu te dis, non, allez, je crois que allez, parce que les autres me font, ou parce que c'est ici, ou parce que dans l'église, c'est toujours comme Non. c'est pas l'église, c'est pas le monde. C'est toi. Amen. Amen. Parce que cela, trop tout. Cela, les jours de Pentecôte, ils appartiennent à beaucoup de Mais quand ils sont arrivés devant la lumière, ah, c'est pas possible. Oh, ils sont ivres de vin, effectivement. Et Pierre ne s'est pas monté. Il dit quoi vous vous n'êtes pas de l'homme. Non, non, non, non. Parfois, on peut dire oh, mais il est comme ça parce qu'il n'est pas de Dieu. Non, c'est pas qu'il n'est pas de Dieu qu'il n'est pas de Dieu. Mais c'est parce qu'il est, est dit là. Ils sont ivres de vin, s'ils est suite Pierre dit non, ces gens ne sont pas c'est ici l'accomplissement, l'accomplissement. Oui, les saintes écritures. Avec la parole, avec l'amour, effectivement, parce que c'est vrai. Quand quelqu'un était galé, il avait Amen avec amour. Pas l'enfoncer, oh tu es fils de Satan, tu es ceci, c'est ce, ce, ce. Non, tu ne sais pas. Amen. Amen. Quand moi j'étais dans le monde, effectivement, c'est un perdu, mais aujourd'hui. C'est pourquoi, ne regarde pas ta sœur ou ton frère. Il a manqué. Ce n'est pas un fils de lui. C'est un fils de Dieu, mais il a un problème. Amen. Montre-lui la voie. S'il est de Dieu, il va se répandre. Seigneur, ce n'est pas ma nature. Je veux être avec Dieu toi. Amen. la toi. La est une grâce. Dieu apporte. Un fils de Dieu. Amen. Amen. Amen. Satan ne peut pas se un fils de Dieu. Une fille de Dieu. Ah, Dieu a donc accordé la répentance. À ces hommes Quand il est, il est, il est, aussi, comme les voulaient. Afin qu'ils soient aussi sauvés. Satan veut te mettre dans les choses là, vous ne, tu toi, toi tu y es, mais c'est. Non, quelque part, le Saint-Esprit vient te dit, non, non, je oui. frappe, parce que je sais que tu as en moi. Je oui. frappe, je frappe. Je vais vous montrer encore cette écriture. Paul, vous connaissez, non Alléluia. Vous savez que nos frères à l'époque, effectivement, quand on avait dit, mais ça c'était le fils du malin. Oui. Faire ce qu'il faisait. Il a continué en mettre les tiennes et quand le roger dit non, frère, ne vous précipitez jamais de juger quelqu'un Amen Il décide lui-même Amen Observez simplement, Amen. laisse simplement Dieu Amen. faire la chose et, Il est-il là, il est-il dit, il faut couper, il faut couper Il dit, mais Dieu, mais cest à ah oh, oh, Non, la grâce de Dieu Amen Alléluia Ces jours-là, sur suis là, effectivement, de la mort, cest Et là, le Seigneur a frappé l'autre Même, les seignons, David, se à s'est non, Rabbi, Seigneur, à cest homme blanc, on connaît il dit oui, tu le connaissais, mais maintenant c'est mon dessous. Va, Alléluia. va, va, je l'ai choisi. Alléluia. Qui ça? Saül Oh là là là, a Dieu d'abord, Saül Lui qui nous a persécutés lui là, tu Alléluia. veux que je l'ai? Il dit, D'ailleurs, il t'a vu en vision. Alléluia. Amen, Alléluia. amen, Alléluia. amen. Alléluia. Nous devons, la crainte, l'amour, le respect, la cause Amen. Parce que nous n'avons pas condamné. Pour vouloir envoyer un frères Ce n'est pas notre travail. Amen. Nous voulons les extraits. C'est sur les autres qu'on avec Amen. Le lieu très haut. Notre Seigneur nous attend. On m'attend de les de. Alléluia. On m'attend Qu'est-ce qu'on dit après oui. Oui. Oui. Je voudrais qu'on change en disant espérant et désirant. Amen. Amen. C'est vrai, non? J'ai mis désirant de voir un jour. Parce que Dieu me donne le désir de Amen. Avec un désir à ta vie, je veux te voir, Seigneur. Je ne viens pas pour lui, peut-être que je le fais. Non! J'ai ce désir pour ça. Et comme j'ai entendu ta voix, là, oh Seigneur Jésus. S'il faut mourir pour toi, viens encore. Alléluia. Alléluia. Désirant te voir un jour. Amen. Alléluia.